Les intérêts, les bénéfices et aussi comment le faire chez nous avec peu de matériel. Déjà, on commence à savoir qu'à partir de 30 ans, nous perdons 1% de masse musculaire par mois. À 50 ans, ce phénomène euh, s'accélère on va parler de sarcopénie. Alors, heureusement, nous allons pouvoir contrecarrer tous ces effets délétères. Par exemple, vous allez prévenir l'ostéoporose, vous allez également diminuer les douleurs dorsales si vous en avez, vous allez aussi améliorer votre sommeil et vous diminuerez le risque de chute. Ce ne sont qu'une petite partie des effets bénéfiques du renforcement musculaire. Et la bonne nouvelle pour ça, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Une chaise simplement et un tapis, et c'est parti. Aujourd'hui, je vous présente 4 exercices. Le premier va cibler l'avant de la cuisse, l'arrière de la cuisse et également les fessiers. Donc, pour cela, il vous suffira d'une chaise. Vous pouvez placer vos mains sur la chaise pour s'équilibrer. J'écarte les pieds, largeur du bassin, je regarde droit devant moi et je fléchis légèrement les cuisses et je remonte. Quand je fléchis au niveau des fessiers et à bien contrôler son mouvement. Bien sûr, vous pensez à changer de jambe pour garder un bon équilibre. Pareil, ce mouvement, vous pouvez faire une dizaine de répétitions puis une dizaine de répétitions, jambe gauche. Euh, cet exercice cible plus particulièrement euh, les fessiers Je recule les pieds d'environ un mètre et ensuite je fléchis jusqu'à ce que mon nez effleure le mur et je retombe les bras. Je fléchis en inspirant et je tends les bras en expirant. On peut maintenir la position. plus il y aura de tension au niveau des muscles du tronc et des bras. Pour cet exercice, veillez bien à garder le dos. droit, C'est très important. Ensuite, le dernier exercice, un exercice qui muscle particulièrement le bas du dos, donc les lombaires. Pour cela, il vous suffit d'un tapis. Pour se mettre sur le tapis, à un rappel, on se met en position du chevalier avant, J'effectue ma flexion. Ensuite, je peux descendre le deuxième genou. Et je m'allonge sur l'autre. Je tends les bras. Et je vais devoir lever les bras et les pieds en même temps. Et on relâche. J'inspire. Et j'expire. Je J'inspire avec le nez. Et j'expire. Je Pareil. Pour remonter, je peux me mettre en position du chevalier servant et remonter. Donc là, vous avez vu, on a vu quatre exercices assez simples euh, qui ne demandent pas beaucoup de matériel et qui en plus euh, renforcent tout le corps dans sa globalité. Ces exercices euh, idéalement seraient à faire, va faire pardon, trois fois dans la semaine, une dizaine de répétitions faites entre deux et par exercice. Pensez aussi avant de commencer à vous échauffer. Vous retrouverez sur le blog des terrains des techniques d'échauffement, des articles, mais aussi des vidéos. Et bien sûr si vous voulez en savoir plus sur le renforcement musculaire, n'hésitez pas à lire mon article qui est complet et qui vous permettra d'apprendre davantage de